C'est ouais. atroce. Et pourtant, ouais. les municipalités ont mis en place ouais. des opérations d'enlèvement de, de, de ces 400... — Monsieur Ollet, bien joué. Qui Big up. Par, par point, contre. Je jouais dans ma cabane, dans les, dans les arbres. Quoi. Là, actuellement, Merci. quand on passe dans les cités, on voit des gamins qui jouent dans des carcasses de voitures rouillées et pleines d'huile. C'est atroce. Moi, je l'ai vu, là, dernièrement. Des gamins, 5 ou 6 gamins qui jouent dans une carcasse. C'est inadmissible. C'est pas normal. Et tout ça, dans des cités. Tout le monde le connaît. Tout le monde les connaît. Bernard, du Tempo. Bonjour. Bonjour. Oui. Voilà. Moi, je voudrais vous poser une question, pas, pourquoi ne s'attaquons pas aux déchetteries qui sont fermées souvent le week-end. Et les heures d'ouverture sont complètement aberrantes, ils sont à 8h et ils ferment à 5h. Pourquoi ne pas les laisser ouverts de 6h du matin à 6h du soir Les gens qui vont de travail peuvent aller fêter leurs déchets à la déchetterie. Bien et pourquoi c'est fermé le week-end ben voilà une très bonne remarque. Merci, euh, du... bon, le tampon, Ah, bien ben, coiffé. Waouh C'est Ça, c'est la règle. ça se passe comme ça. C'est pas normal. Merci, monsieur Olé, Je vais pas trop boycotter. Moi, je me présente. On vient d'ici, nous. Là. Le oui, est buzz, ouais, euh, là. Voilà. Oui, y en a, fermé le dimanche. Ouais, le Et dimanche, on arrête.